Bonsoir petit soeur. Ah, bonjour, bonjour. Ah, bonjour. Oui, comment voilà, Ça va, ça va, ça va okay. Vous allez monter, non, bah, non, non Non, on va arriver ça ici. Tu vas ta salle. Non, non, c'est bon. Ah. Petite soeur, c'est comment Je vais bien vous. Ça va Ça mais, va. Mais petit tu soeur, sais, je suis fatigué. Hein. Euh, euh, tu as euh, il y a un problème Tu me demandes encore s'il y a un problème. Elle a fait quoi mon cher, si je parle avec ma soeur, il faut te dire. Je pas un problème avec toi. Est On est d'accord. Je sais femme. très bien qu'elle est ta femme. Mais c'est ma. Elle est ma soeur aussi. Personne, hein? je suis fatigué. Comment se fait-il que les que moi j'envoie ma maman, tu viens chercher pour ton nom. Ça là ce pas un problème. Le grand problème est que l'argent que j'ai envoyé à ma maman, tu es venu encore chercher. Hein? Ce n'est pas bien. Moi, je suis fatigué. Si ton nom n'a pas un travail. Il faut, faut qu'il cherche un boulot. C'est le homme. Hein. c'est le temps qui me dit Sinon, si moi j'avais je le temps là, j'allais trouver du travail et on n'allait pas prêter de l'argent des, des maman Mais faut, faut il faut faire, à faut à, à, euh, maçon. Non, j'ai dit quand je vais gagner de boulot là, je vais faire un truc là. J ai, j ai, on, va, on va rembourser l'argent là. C'est ça, mais on va rembourser ça. Comment, comment se fait-il que le bouillard du monde, c'est pas bien Foufou, excusez-nous. Faut, faut on va rembourser. il cherche il va trouver je, je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Et c'est trop, c'est trop. Écoute-moi très bien. Si ton mari est capable de te garder, viens à la maison. Je vais, je vais m'occuper de toi. Te garder là, c'est pas un problème. Garder toi et, et, et ma maman, c'est pas un problème. Mais je peux pas garder, je pas garder maman, toi et un mari. Jamais. Mon beau, monsieur, mon beau, non Je suis ton beau, je suis pas ton frère. On est d'accord Je suis pas ton frère. Après, tu, tu Là, no, tu je ne peux pas laisser mon mari. Comment tu ne peux, oui, peux pas changer? Tu ne pas Tu n'as pas de besoin de moi. Je ne crois pas que ça va rester comme ça. Non, non, c'est pas, c'est pas bien. C'est pour un temps Ça va changer. Qu'est-ce qu'on mange maintenant? Ça, ça, ça va te dépasser. Après, tu, tu es mon beau. Tu... Je suis ton beau. Je ne suis pas ton frère. Rectificatif. Ne me dis plus que je suis ton beau. C'est qu'on ne peut pas rembourser. Oui, mais bah, On est d'accord? Il bande de moi. Moi, j'ai fini. Après, vous un bébé à bain, un à maman? Viens chercher encore. Si je viens ici, là, c'est, je vais tout casser dans la maison. Série, ton grand frère dit de rentrer. Oui, c'était pas C'est pas, mais tu vas rentrer. Et quand tu vas changer, pourquoi tu vas reprendre la relation C'est sérieux ce que tu es en train de me dire là. C'était pas comme ça au début. Et c'est pas maintenant que je vais te laisser. Tu prends du gari, tu ne manges pas, je vais rester toujours avec toi. Tout ce que j'ai pu obtenir. C'est juste un moment. Ça ne me dérange pas, arrête. C'est juste un moment de la chose pour manger. Je vais non. toujours rester avec toi. Arrête de me dire ça. Et on va manger quoi On va manger quoi On va toujours s'en sortir. Je sais. Je, je fais quoi à Dieu Je ne veux pas comme ça. ça je sais. Ça va aller. J'ai confiance en Dieu. Il ne nous a pas oublié. Soit je suis fort. Je sais que ça va aller. Ça ne va pas finir comme ça. Ça, je te le promets. il s'est amené. c'est mon mari. Mm -hmm. Il n'a pas trouvé de boulot. On a tout fait. Il cherche. Il ne s'est jamais arrêté. Mais il ne trouve pas. Elle a dit, si mon mari trouve de boulot, il se sent bien, il est à l'aise financièrement, je serai heureuse aussi. Son bonnet sera mon bonnet. Même ma famille l'embête tout le temps. J'ai même honte à sa place. Je veux qu'il trouve de boulot, elle a dit, qu'il soit capable. Dans ma famille et aussi dans sa famille. Elle dit. C'est tout ce que je veux. Oh. On sait tout. C'est tout ce que je veux. À Et tu t'as fait comme ça. C'est tout. Mmh. Faut pas t'inquiéter. On va gérer tout. Tu as compris. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Je vais te donner quelque chose. Mmh. Tu es arrivé à la maison. Tu mets ça dans l'eau. J'ai tu sais, tu es grand. Je te dis, j'te, j'te, j'te, j'te, tu me dis. Je suis de faire quelque chose, ne me dérange pas. Tu as toujours dit ça, non? Tu ne veux pas que je suis de coller avec mes amis? Euh, la nourriture en faite. Tu ne veux pas manger. Ah. Mais chérie, depuis un bon moment, tu ne manges pas à la maison. Ben, je, je, ne, je ne suis pas là. Je veux aller voir mon ami Tanguilla. Mais Tu veux te revenir ce matin? Tu n'avais pas dormi à la maison hier. Attends, tu es là, tu veux me contrôler, c'est ça? Je, je vais te contrôler. Si tu es ma femme, tu veux me contrôler? Chérie, calme-toi, je ne te contrôle pas. Je te dis, je veux pas rester. Même ce soir, je ne dors pas à la maison. Ce soir, je ne dors pas à la maison. Chérie, ce mais. C'est toi. Pourquoi tu me déranges comme ça? Je ne te dérange pas. Si c'est chez toi, non. Euh, je sors maintenant je ne rentre pas, pas, pas, pas ce soir d'accord montre ce que tu as préparé et dors seul à la maison oh, oh boy, je vais, vais t'appeler tout à l'heure ne m'appelle pas ne compose même pas mon numéro Mais pourquoi elle a changé comme ça les choses ont changé. maintenant. Lui-même, il a changé. Il ne mange plus à la maison. Il ne dort plus à la maison. Je ne suis personne. Je n'ai plus aucune valeur devant lui. Seigneur, j'ai fait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Est-ce que je mérite ça? <rire> Seigneur. Je m'en vais déjà quoi. Hein? C'est bon, tout faut t'arrêter sinon. Ah bon, bah oui. Et hey, j'oubliais, on peut payer jamais le coup, un de loyer as... Oui, j'avais payé un an de loyer, donc je dois aller voir mon ami là. Et je vais prendre Belitarsi, je vais appeler Belitarsi, je va venir me chercher. Ah, ok. C'est que que j'aime plus prendre les russier les... maintenant. Mmh. Le je... soir, tu viens dormir ici ouais, Je ne vais pas si forcément, je dois dormir où Je viens dormir chez toi. Ah, ok. C'est ça, là, On va pas besoin de pizza Tu veux de pizza toi, toi, tu peux manger deux pizzas. Oui, non. Aïe, tu reconnais. Ok, il n'y a pas de tu souci. Sais, je t'amener deux pizzas. Okay. Oh, aussi, oui, non, Tu, tu sais aimes pas ça, pas ça. Oui, bon. Voi <rire> ah, ça. Ah, c'est ça. d'accord. <rire> <C 'est> ça. <rire> c'est les... hey, ma... J et j'ai payé un an de. Sérieux? Elle est ma es nouvelle femme maintenant que j'ai mariée maintenant. Sérieux? C'est ça. Ah, c'est elle qui me fait. Tu sais, quelqu'un à la maison là, moi, elle est devenue filatoise. Es, tout ce qu'elle ne peut pas là, moi, je ne kiffe plus. Je n'arrive plus à manger à la maison maintenant. Elle ne peut pas être bizarre, bizarre. Oh, mon je dis maintenant, c'est bizarre. Charmant, c'est des trucs qui sont C'est pas toi, c'est bizarre. Le poids, tu l'as appelé. On est bien Tu vois ce qu'elle a J'ai même, J'ai eu le de rester avec toi d'elle. Mais comment une femme peut. Toi, comme ça, regarde là, tu moi, moi, moi, je veux, je vais me séparer vais voilà, jouer, mais c'est mieux Oui, c'est mieux c'est Les choses vont changer maintenant. Bien, en fait, moi je vois qu'on est, est plus dans la même catégorie. Voilà exactement mon frère. Je te jure. Quand, quand les choses avancent, toi, il ne faut jamais évoluer. C'est ça. Là. Moi, oui. regarde. Divorce là, elle a comme ça. En toi, elle a c'est fini. D'abord, elle là mais tu dois la changer. Quoi. Okay. Celle qui est venue hier là, celle avec qui on a fait mon mouvement. Tu as validé là. c'est Valdi, je te promets. Toi, tu es un bon ami. Et tu me donnes juste des conseils. Hey, Et je suis là pour toi Et Regarde, j'ai déjà plané, fait tout Je vais te tuer, mais te divorcer, divorcer à elle Et entre bah elle, là, c'est fini Oui, c'est Et sur le catégorie, qui es à Mais le propos n'est pas donc Voilà C'est pas forcé Non moi je ne l'aime plus, et puis elle me dit toujours qu'elle m'aime. C'est forcé. L'amour là c'est forcé. La oui, place, forcé. Même pas. La elle elle, elle n'aime pas. En tout cas, d'ailleurs, il faut que j'arrive. j'aille, tu fais tout là. Le contrat que j'ai eu maintenant là, il faut, faut que j'aille. il faut pas. Il faut pas, pas, pas. Moi, Le soir, moi, il y a encore chaud. Je ne veux pas gagner, non, tu vois là, on gère mm -hmm. ça demain, non. Je suis fatigué. En je ne savais oh, pas, j'ai déjà invité une copine. Et oublie, tu vois là, je vais t'envoyer sans, mais toi, j'irai avec elle. Eh mon garçon Peut-être il a dit. Entre toi et c'est fini. Oh, tu chéris, s'il te plaît. Tu vas chez tes parents. Tu veux que j'aille ou chérie s'il Mais... te, te plaît sors, sors, sors, Chérie, s'il te plaît, ne me fais pas ça, chérie. C'est fini. s'il te plaît, ne hein? oh, me fais pas ça. Chérie, c'est fini. Chérie, s'il te plaît. Tu veux que j'aille quoi Tu n'as personne à part toi, chérie, oh? s'il te plaît. Toi, maintenant, c'est ce que tu peux pas ba... tu peux pas toujours. Chérie, tu vas changer. Il faut te lever, il faut partir chez tes parents. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Chérie, tu peux changer. On te fait sortir au lieu de t'habiller proprement. Et là, je veux que tu portes vous c'est pas fait parce fait que est plein elle est... Bonne nuit là ah, Bonne ah. bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Sinon, je cherche du travail, quoi. Je cherche du travail Oui. Et comme j'ai été chez le délégué, il a dit, on cherche du travail ici. Donc, raison pour laquelle je suis là, pour, pour voir si je peux gagner ma chance aussi. quel diplôme Moi, moi-même là, bon, tout ce que je vois là, je fais, ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Et tu fais quel travail ça, Tu fais tu quel travail j'ai permis. Tu sais passer dans les bois de nuit. Tu sais où champagne aussi. Où oui. oui. les champagnes? Oui, y a pas de souci, y a pas de souci. Ah, elle, elle est venue chercher du boulot aussi. Ah, non non c'est C'est notre patron ah, C'est notre patron. Ok. Chérie. Oui, tout à l'heure tout à l'heure oui je suis en route. Je... Oui. Elle est quoi vous tu dit? C'est notre, notre patron. Ah qu'est-ce qui se passe patron. patron? Oui bah, oui qu'est-ce qui se passe pourquoi? Non c'est ce, ce monsieur qui voulait du travail. Yes. Attends c'est elle qui a la voiture là c'est elle qui a la oui, maison là aussi. Ah chérie Mettez-moi ça dans la voiture et dégagez. Chérie ah oui. Ouf, tu sais, oublie tout ce qui s'est passé. Hein. Ce n'est pas, pas moi-même. Attends, tu es devenu quoi-même ah oui. Je suis devenue ce que Dieu a voulu. <rire> je vais, je vais... Tu as vraiment voulu. Je, vais, je peux te comprendre. Je suis passé, je dois aller en rendez-vous là. Si je vais, tu peux te te plaît. Penser. Tu sais, c'est les gens de mon village qui si me dérangeaient. raison pour laquelle je t'ai chassé. On t'a bien dérangé. Je, je, je suis revenu vers toi, je On t'a en laissé. On va manger la main. Bébé, regarde. s'il te plaît. Vous le voyez C'est oui, oui, oui. ça, soit la dernière fois qu'il vient ici. Bébé, oui, moi, vous oui. comprenez Quoi? Hey, monsieur, lève, lève. What, monsieur, monsieur, Monsieur, lève. Madame, n'aime pas ça. Madame, eh. n'aime pas ça. Oh, monsieur. Je, je peux t'attendre ici toi. Oh, monsieur,